Mesdames, Messieurs, chers euh, internautes, euh, bonjour, bonsoir, c'est Selon. Merci de nous recevoir chez vous dans le cadre euh, de cette table ronde. Elle est organisée, disais-je, à l'occasion de, euh, de la Journée mondiale de la liberté de la presse. Donc euh, ce 3 mai 2021, la communauté internationale euh, célèbre euh, la liberté de la presse avec pour thème l'information comme bien public. Alors pour en parler sur ce plateau, nous avons donc à mon extrême droite, nous avons euh, le, monsieur, le représentant donc, euh, du ministère de la Communication, particulièrement la direction générale de la communication, Monsieur euh, Macao Raphaël. Bonjour. Et juste euh, à sa gauche, euh, nous avons euh, Guy Pierre Bitegué qui est justement président de l'OPAM, entendez par là, organisation patronale euh, des médias. Euh, Monsieur Guy-Pierre, bonjour. Bonjour. Voilà. Et aussi, donc, à ma gauche, nous avons euh, Monsieur Michel Philippe Nzé, qui, vous le savez, euh, a contribué d'une certaine manière à l'essor de ce secteur au niveau national pour avoir pris part à plusieurs débats, euh, plusieurs débats. et nous sommes ravis d'avoir certainement son expertise ce jour. Monsieur Philippe Nzé, Bonjour. Bonjour. Et à son extrême gauche, nous avons ma consœur Marie-Ange pour m'accompagner dans cette mission de pouvoir entretenir toutes ces, ces volontés qui ont bien voulu se prêter donc, à, ces, à ces moments avec nous pour vous édifier sur la question de la liberté de la presse au Gabon. Alors nous allons donc démarrer cette émission en disant justement, que, en informant d'abord que un rapport du, du reporter sans frontières nous a fait, ou du moins a présenté une situation plus ou moins valorisante, puisque le Gabon gagne quatre places euh, cette année, et ce qui, justement, qui présenterait une sorte d'évolution hein, dans le, la. la, la la, la, la problématique, la liberté de la presse au Gabon. Euh, je vais de ce pas recueillir les avis des uns et des autres par rapport à, cette, à, ce, à, ce, à ce rang que le Gabon a engrangé. Avec vous, monsieur Philippe Nzé. Écoutez, c'est une. Euh, en tant que journaliste que je suis et que je demeure, je ne peux que me réjouir que notre pays, euh, dans le baromètre du reporter sans frontières cette année, et engranger ce résultat à quatre places dans ce classement est une très bonne chose au regard justement des exigences démocratiques et des exigences internationales en matière de liberté d'opinion, de liberté de la presse. Cela est une bonne chose. Cependant, il faut relativiser justement cette progression de quatre points, même si on y a des raisons d'être satisfait. On a relevé quand même que ce nouveau classement de Reporters sans frontières ne donne pas dans le détail euh, les éléments d'appréciation, de lecture justement de cette amélioration justement de la liberté de la presse dans notre pays. Si c'est au niveau de l'accès à l'information ou c'est au niveau de la présentation, donc de la délivrance justement de l'information aux usagers, sous quelle forme Parce qu'au jour d'aujourd'hui, le monde de la communication et l'expression de l'information euh, a grandement évolué. Nous avons aujourd'hui euh, ce qu'on appelle le secteur numérique également, qui prend une place prépondérante, sinon très importante dans l'univers de la communication dans nos pays. Il faut tenir compte justement de ce, cet aspect-là pour déterminer effectivement à quel niveau est-ce que cette liberté d'opinion, cette liberté d'expression a évolué significativement. Toujours est-il que le professionnel que je suis ne peut être que satisfait justement euh, de cette amélioration, mais dans le souci permanent que les pouvoirs publics veillent à ce que cette évolution se poursuive encore plus longtemps et qu'on aille de plus en plus vers une liberté un peu plus grande au niveau de l'expression, de la liberté euh, d'expression. Alors, votre avis, justement, à entendre Philippe Nzé, effectivement Bitégué, on n'a vraiment pas les critères sur lesquels Reporters sans frontières s'est appuyé pour évaluer la liberté de la presse au Gabon. Tout en partageant entièrement le point de vue de mon aîné, Michel Philippe Nzé, je peux imaginer, vous savez, lorsque Reporters sans frontières vous avoir le questionnaire, parce que c'est un questionnaire que vous devez répondre. Euh, on vous pose un nombre de questions sur la vie de la presse dans votre, dans votre pays. Et je crois, sans être à la place de, de, de décideur de reporters sans frontières, que c'est certainement au niveau de, des décisions de la HAC que s'est basé le, le, le classement en ce qui concerne le Gabon. Euh, je crois qu'à ce niveau, un effort a été fait euh, cette année pour qu'il y ait moins de sanctions. Parce que là, il faut souvenir que dès son arrivée, la HAC s'est vraiment comportée en en père Fautard. Mmh. Euh, mais je conviens avec lui et certainement avec vous, que nous avons encore beaucoup de problèmes au niveau de, de l'accès à l'information. À ce niveau-là, je crois que le pays et les autorités ont des efforts euh, à faire. Je vais prendre euh, mon grand frère Michel Philippe Zé, à la limite, pas tant aussi, en tant que confrère, mmh. mais comme en tant que porte-parole du parti au pouvoir, d'essayer également de jouer ce rôle-là de relais. Mmh. Euh, pour dire aux autorités qu'il y a des efforts à faire. Je vous dis, euh, lorsque nous sortons de, de, de nos rédactions, on les regarde nous qui faisons dans la presse libre, comme des journaux de l'opposition. Et ça fait que lorsque vous demandez des interviews, que vous demandez à rencontrer les, les autorités, même le parti au pouvoir pour une simple interview ou un recoupage d'informations, c'est tout de suite refusé. C'est tout de suite refusé, pourquoi Parce qu'on ne vous regarde pas comme des journalistes presse libre. Mais on vous a déjà taxé de presse de, de l'opposition. Je crois qu'à ce niveau-là, j'ai l'habitude de le dire, je l'ai dit euh, euh, il y a quelques années au chef de l'État, lorsqu'on s'est retrouvé aussi bien au sommet de la presse francophone à Yerevan, au sommet de la francophonie, que si nous voulons avoir une presse libre, chacun doit jouer à sa partition. Et l'État, en tant que régulateur de la République, a, à ce niveau-là, le premier rôle à jouer. Parce que, je vous prends le secteur en ce moment pour ne pas monopoliser la parole oui, oui. vous avez la presse l'État, qui joue d'un certain nombre de faveur, mmh. et vous avez nous euh, presse indépendante qui avons un rôle à jouer la question qu'il faut se poser est-ce que le Gabon a besoin d'une presse libre si le besoin a besoin d'une presse libre on ne va pas réinventer, réinventer la roue comment elle vit une presse libre on va vous dire c'est vrai au niveau des autorités que personne ne crée son entreprise pour attendre une aide de l'état mais je ne euh... connais pas un seul pays ah, au monde oui. où la presse vit, je dirais, par exemple, comme au Gabon de ses ventes, il y a d'un il y a d'autres accompagnements. Mais je crois, pour rester sur la, la, question, oui, la question, que je pense que Reporters sans frontières se base sur les sanctions de la Alors, euh, vous qui êtes représentant du ministère de la communication, certainement que euh, vous avez eu vent donc, euh, de ce classement, où le Gabon gagne quatre classes aujourd'hui. Est-ce que on doit dire que euh, pour le seul critère d'une institution ça peut donner du une, une, une crédit hein, à, à un pays pour dire qu'effectivement il y a liberté de la presse dans ce pays. Je tiens d'abord à vous remercier de l'opportunité que nous avons faite à débat sur les questions d'actualité. Oui. Euh, pour aborder euh, sur la même de notamment en se propos. Oui. Dans la corporation. Oui. Je voudrais dire que, en tant que représentant de la communication, plus précisément la question de l'application nous nous réjouissons de, des points en grand. C'est fondamental parce que cette notation permet, à justifier aux gens, au public, à la population, aux acteurs, aux de savoir qu'il y a quand même une évolution et que le Gabon, en tant que pays qui a souscrit aux conventions internationales, on la liberté de la presse est une réelle, même s'il si y a quelques, quelques efforts à faire. Ce placement nous réjouit, mais nous devons fournir beaucoup de fonds. Euh, Je suis d'accord avec vous euh, qu'il n'y a pas que sur ce seul point. Il y a certainement plusieurs points qui sont euh, pris en compte par le Fonds sans la pour mesurer, pour euh, mettre euh, euh, ce paramètre-là. Validé. Toujours le truc en tant que bras euh, du gouvernement, dans le cadre de la, la pratique la, dans le cadre de la mise en place des politiques publiques en matière de communication au Gabon, mm -hmm. le ministère eh, joue un rôle avec euh, la possibilité de faire en sorte que les médias puissent être confrontés avec la loi. Donc pour nous, nous disons que nous nous réjouissons, mais il y a des efforts à, à fournir pour faire en sorte que la liberté de la presse soit une réalité au Gabon. C'est que la liberté de la presse est déjà euh, acquise dans le cadre de, de, de, de dispositions euh, prévues par la loi pour faire en sorte que cette réalité soit une réalité et vérifiable. Alors nous comprenons euh, aisément, après avoir fait le tour de table, qu'il y a encore d'efforts à fournir pour ce qui est du Gabon. En matière de liberté de la presse. Alors, nous allons parler euh, de suite des engagements. Euh, et euh, euh, Bintegui disait tantôt que vous qui justement côtoyez les sphères euh, du pouvoir, vous pourriez être d'une utilité puisque vous-même vous faites le même constat qu'il y a vraiment d'efforts à faire. Est-ce que là encore, par rapport aux engagements, nous sommes aux engagements pris par les autorités, les gouvernements lors de euh, à Namibie, lors de justement lorsqu'on créa cette journée mondial de la liberté de la presse, est-ce qu'il euh, vous arrive de temps en temps d'échanger dans ce, dans, ce, dans, dans ce sens avec les autorités, avec les, les pouvoirs publics Je note cependant que, euh, comme euh, le représentant du ministère l'a dit, qu'il y a des efforts encore à fournir et je suis tout à fait à l'aise pour dire qu'on n'est on pas encore dans la situation idéale. Mm -hmm. hein et les comparaisons n'est pas raison mais il faut quand même reconnaître que nous sommes au niveau du continent africain légèrement véritablement en arrière pour ne pas dire au niveau des standards occidentaux notamment en ce qui concerne l'accès à l'information on néglige souvent cet aspect fondamental Guy Pierre Bitégué le disait tout à l'heure et je suis tout à fait d'accord avec lui quand je l'évoquais moi aussi de mon côté que l'accès à l'information détermine la qualité de l'information qu'on livre au public et ce jeu-là, ce sont les institutionnels qui doivent le jouer. Parce que c'est un élément important du processus d'information. Ah, S'il si n'y a pas cet accès à l'information, le journaliste va devoir chercher des informations biaisées qui parfois ne correspondent pas à la réalité. Et à ce niveau-là, le processus est vicié. On aboutit à des situations conflictuelles où on accuse tel journal, tel journaliste d'avoir propagé de mauvaises informations, des fausses nouvelles. L'intention au départ, c'est de donner la bonne information au public, au-delà de toute euh, appréciation qu'on pourrait faire sur la, la nature ou la qualité de l'information. Donc je pense que la question de l'accès à l'information ne date pas d'aujourd'hui. On peut au moins reconnaître que depuis euh, la conférence nationale de 1990, la situation a nettement quand même évolué, assez améliorée du fait de la démocratisation de nos pratiques politiques et sociales. Mais euh, il faut quand même dire qu'il y a beaucoup qui reste à faire. Cette attitude-là s'explique peut-être par le fait que le système ne veut pas laisser à la portée du public certaines informations qu'il considère comme étant importantes, stratégiques. Mmh. Et à quel niveau un responsable est qui, au bout de la chaîne, estimer que l'information qu'il détient est utile pour le public, mais pas compromettante pour l'ensemble de l'activité ou l'ensemble du système. C'est toute la... C'est une sorte de dilemme. Chacun ne veut pas se mouiller, prendre la responsabilité de donner l'information. Au-delà même de l'existence dans certaines entités gouvernementales, de structures dédiées à la communication, donc à l'information du public. Nous pouvons alors euh, euh, souhaiter que cette... Euh, je pense même que ce n'est pas véritablement une attitude institutionnalisée encadrée, définie comme politique oui. par le gouvernement oui. ce sont des comportements oui. hérités de mauvaises pratiques du passé oui. certains pour des raisons X estiment que et il ne lui appartient pas de donner cette information, tout simplement parce que ça ne lui plaît pas. Donc je, compte, je, je crois également qu'il est habitué à sa façon de voir les choses, considérant que certains journaux sont considérés, sont estampillés opposition, position, à tort ou à raison, et qu'il y a une méfiance qui s'installe. Mais il est bon de dire que l'information est bonne pour les deux parties, autant pour les acteurs de la communication que pour l'État, pour les institutions qui au travers de ces organes de presse informe le citoyen parce que c'est ainsi que fonctionne la société, l'organisation, le système politique dans notre pays. L'information devient un bien public, un outil d'émulation de l'implication de de, de également des citoyens dans ce qui se fait dans l'action publique. Justement, donc, il faut qu'on en arrive à cette fluidité de l'information qui doit être cédée, livrée au public au travers des acteurs, des professionnels de la communication au-delà de toute considération partisane. Voilà, merci beaucoup. Et, et Justement, euh, Bitégué, euh, vous le disiez tantôt, certainement que vous pouvez nous... Vous qui êtes un homme de terrain, vous connaissez un peu comment ça se passe, effectivement. Nous voyons comment, euh, souvent, on fait cette distinction euh, lorsqu'on va pour collecter une information. Souvent, les médias qui sont plus ouverts, qui ont plus accès, sont les médias euh, publics, les médias d'État, alors que les autres, souvent, et deux fois, c'est comme ça qu'on se retrouve avec des rumeurs et des choses comme ça, dans, sur les, surtout sur les réseaux sociaux. Encore qu'aujourd'hui, vous évoquez les, les réseaux sociaux, le grand frère et se connaît depuis des, des années. Lorsque moi je de la proportion fait 93-94, mmh. euh, et quand vous prenez ces années-là, prends 90 la période de référence, vous avez le Gabon qui se lance dans un multiple conflictuel. conflictuel. De ce multipartisme conflictuel, va naître une presse conflictuelle adossée aux partis politiques. Nous avons entraîné euh, cet état de fait là jusque dans les années 96, 97, 98. Et puis je crois que, bon, il se trouve que le chef de l'État de l'époque, Omar Bongo, a signé une sorte de paix de brave avec un certain nombre de partis politiques de l'opposition. Oui. Et ces partis là, donc, si vous voulez, sont détachés de leurs organes de presse. Sauf que les journalistes qui exerçaient dans ces organes de presse-là, étant formatés au métier, ont pris leur indépendance pour créer eux-mêmes leurs propres journaux. Donc si vous voyez, on peut dire que la presse politique s'arrête dans les années 87-98 pour une presse réellement indépendante. Le contexte de l'époque voulait, si vous voulez ou bien, faisait en sorte que les populations ne lisaient qu'un discours un peu anti-régime. C'est un peu normal, pourquoi Si vous prenez dans toute la plupart des pays du monde, on ne va pas réinventer la roue, la presse et le pouvoir n'ont jamais fait bon ménage. Mais c'est des partenaires qui doivent se respecter mutuellement. Mais Sauf qu'il est resté un peu dans l'ADN du régime que les journalistes qui avaient pris leur indépendance sortaient quand même des rédactions politiques. Et je crois qu'ils ont, ont gardé ça à travers eux. Je vous prends un exemple, tout simplement. Le PDG a comme journal... Dans les années 92, 93, je crois jusqu'à 94, la relance. Et en 95, le ministre de l'Intérieur de l'époque, Boubou Miyakou, donne une conférence de presse où, j'avoue, tout le monde est invité. À la fin de la conférence de presse, il sélectionne un certain nombre d'organes de presse, donc les médias d'État et l'Union, qui devaient monter à son cabinet. Et nous avons, dans notre, un peu dans le groupe, Harry-Paul Kamabounza, que Dieu est son âme, qui est directeur de publication du journal La Relance, où vous avez le logo du PDG. Mm. Et on appelle l'Union, on n'appelle pas La Relance. Mm. Parce que dans la tête des tenants du régime de l'époque, ou peut-être même du ministre Mboubou, c'est qu'en dehors de l'Union, presse écrite, tous les autres journaux qui paraissent en presse écrite sont de l'opposition. Mm. Vous voyez. Donc vous avez ce cet état de fait là, mais qui s'est perpétué jusqu'aujourd'hui, qui fait, qui fait en sorte que. Euh, je profite peut-être euh, pour lui lancer l'invitation s'il va répondre. Si vous invitez un ministre ou quelqu'un du pouvoir à une conférence de presse, ou plutôt à une interview pour couper l'information, ils acceptent difficilement. Dernièrement, l'OPAM a lancé ce que nous appelons Café Presse. C'est une émission qui passe dans les journaux de l'OPAM qui sont en ligne tous les samedis en direct. Donc, ça passe en direct à Gabon Review, ça passe en direct à Gabon Media Time, ça passe en, en, en direct à Gabon Actu, enfin, dans les journaux en ligne de l'OPAM, et c'est repris dans les journaux de l'OPAM. Les opposants courent pour pouvoir passer à cette émission-là. Ils courent. Mais lorsque nous appelons des gens du pouvoir en place ou du gouvernement, c'est quoi, c'est l'OPAM Ah non, non, non excusez-moi, c'est toujours excusez-moi. Aucune personne n'a accepté les invitations de la part du pouvoir. Et donc, pour les téléspectateurs. Ou pour les gens qui suivent cette émission-là, dans leur tête, c'est que, en réalité, le PAM ne rassemble que les médias de l'opposition, plus que ne passent à cette émission que les acteurs de l'opposition. Ce qui n'est qu rien qui n'est pas vrai, puisque nous adressons les invitations à tout le monde. Un des engagements pris par les gouvernants euh, lors de la déclaration de, de, de, de Namibie, c'était que, justement, ils contribuent au développement de la liberté de la presse. Et nous avons vu que le Gabon a initié une subvention à la presse écrite qui plus tard s'est répandue, s'est étendue jusqu'à la, la presse en ligne. Est-ce que ce moyen aujourd'hui peut vous amener à vous targuer que justement vous avez contribué d'une manière effective à la liberté de la presse au dames Alors, s'agissant de, de la question que vous soulevez, le gouvernement, à travers le ministère de la Communication, ne travaille pas dans le vide, dans le néant. Le gouvernement, à travers le ministère de la Communication, travaille sur la base de textes, sur la base des lois. Alors, lorsque vous évoquez la, la problématique liée à la subvention de l'État, à la de l'État, à la presse, c'est une réflexion qui a été menée au plus haut niveau de notre gouvernement. Et je, je pense que le gouvernement avait pensé, avait juste dire, de faire en sorte que la presse, de façon générale, puisse entrer en position de ce fonds pour n'est-ce pas, booster les médias de façon générale, mais pour bénéficier de, ces, de cette subvention, il fallait reprendre des critères, et là une loi a été, a été prise pour moi, pour moi, pour faire en sorte que la presse puisse, indépendamment des financements dont la presse dispose, le gouvernement venait a en pui. soutien, mmh. un soutien euh, à un ensemble de médias. Donc moi je crois que euh, le gouvernement a, a, a pensé que c'était euh, normal dans le cadre de la démocratisation et l'aide à, à, à, à ces différents médias -là. Malheureusement, il se trouve qu'il euh, y a certains médias qui, peut-être ne remplissant pas les critères et qui ne sont pas sélectionnés, mais vont sauter de la dessous pour dire voilà le, le ministère de la communication donc le gouvernement d'accord euh, évolue dans un, dans un sens où il y a une catégorie hein, des médias qui sont euh, récompensés par rapport à d'autres mais je crois que la question qui est posée est de savoir que, quels sont les médias. Est-ce que les médias remplissent les critères? Si les médias remplissent les critères, il n'y a pas de souci. Mais tu nous sens avons, pas, euh, nous critères, ou... sans vous interrompre, cette année a été une année tout de même particulière parce que euh, le ministre actuel a estimé qu'il y avait même qui ne remplissait pas les critères. Mais à qui euh, cette euh, subvention a été octroyée? Euh, Est-ce que nous, nous disons c'était un acte politique ou c'est un acte parce que véritablement il souhaitait, euh, il voulait? Venir euh, euh, soutenir euh, cette presse qui euh, aujourd'hui a du mal à, à se retrouver avec euh, les moyens qui ne suivent toujours pas. Ce que sais, c'est que vous bénéficiez du de la presse. Le média rempli remplit, elles sont critères. D'accord Si vous ne remplissez pas les critères, moi je ne vois pas comment on peut vous octroyer cette subvention si, dans la mesure où vous ne respectez pas les critères. Les critères. Euh, Michel Philippe Nizier. Euh, Est-ce qu'on peut voir en l'action du ministre actuel une forme de politisation de la subvention puisqu'il est question de donner cette subvention en fonction des textes Mais si aujourd'hui on nous repasse des textes Alors, Je crois qu'il vaut mieux ne pas faire une tempête dans son verre d'eau. Il s'agit d'un problème. Pourquoi, pourquoi on se plaint Pourquoi les intéressés, ceux qui en ont bénéficié, se plaindraient-ils Il y a le texte qui, les, qui les réglementent, qui régit cette histoire de fonds, les euh, subventions organes de presse. Et s'il vient à l'esprit du ministre d'État de dire, bah écoutez, on va pour ce coup-là aller au-delà parce que la situation aujourd'hui est exceptionnelle. Nous sommes en pleine pandémie de Covid. Et vous savez bien que l'existence de la presse est liée à un secteur productif, un secteur privé et commercial fort. En réalité, le schéma qui doit être, qui est idéal pour justement l'existence de ces organes de presse privés, tel que ça a été conçu par ceux-là qui ont créé ce mode de fonctionnement de la presse privée, cette presse privée ne peut pas exister sans un secteur productif, un secteur industriel économique fort. Les organes de presse dépendent des pouvoirs publics en partie pour l'accès à l'information. Et les pouvoirs publics ont besoin de ces organes de presse pour communiquer avec les populations. Donc il y a là vous savez bien, par la force des choses, une sorte de, je dirais, de, de complémentarité et qu'il faut cultiver. Je déplore que justement, on n'ait pas encore atteint cette euh, entente cordiale que nous souhaitons mmh. voir entre les institutionnels et le secteur de la presse en général et qu'on cesse avec euh, cette préférence euh, tout à fait, euh, je veux dire, archaïque qui veut que la presse publique ait la préférence les aujourd'hui, les Gabonais choisissent où ils se forment. Ils n'ont pas besoin forcément qu'on leur prenne la tête, qu'on les oriente, on oriente vers tel média ou tel média. Gabon Premier fait une audience qui est relativement faible par rapport à certains organes de presse de la place ou extérieurs qui mettent sur le territoire gabonais. Je pense que cela explique tout. Ce qu'il faut aujourd'hui, c'est qu'on ait une presse de qualité. J'espère qu'on nous allons aborder ce point-là. Nous allons revenir quand même sur euh, la contribution, on va dire, euh, la. la, la on va dire, euh, la contribution de la part du gouvernement, on va parler de la, la subvention, effectivement. Alors, cette subvention, aujourd'hui, euh, puisqu'on euh, n'invente pas la roue, hein, elle, elle existe bien ailleurs. Est-ce qu'ailleurs, elle est... C'est il, il fait différemment de chez nous, aujourd'hui, cette subvention à, à l'endroit de, de la presse écrite. C'est fait différemment. Il faut déjà partir de l'objet de cette euh, subvention. Cette subvention est octroyée à la presse à la demande d'un certain nombre d'éditeurs euh, au feu président Omar Bongo, qui à l'époque voulait récompenser le seul journal Misamou qui venait d'avoir un prix la liberté de la presse euh, en Suisse. Et Omar Bongo avait estimé que Misamou avait honoré le Gabon euh, à travers ce prix-là. Et l'abbé Noël lui-même et les patrons de presse qu'il avait accompagné à l'époque faut comprendre au chef de l'État qu'il ne s'agit pas d'une aide qu'on est venu demander pour le journal Missam. Il s'agissait en fait de trouver un moyen d'aider la presse à vivre plus qu'elle participe à l'expression démocratique. On ne comprenait pas si vous voulez à l'époque que les partis politiques parfois qui n'avaient même pas d'élus étaient subventionnés. Et que la presse qui accompagne ces partis politiques là, qui accompagne la démocratie au Gabon n'est pas ce soutien là. Et que, fera comprendre au chef de l'État à l'époque, même la Guinée équatoriale verse une subvention à, à la presse. Et je crois que ça avait été en fait ça le déclic pour Marc Bongo euh, qui estimait que le Gabon devait être premier en tout en Afrique centrale d'accepter que le, la Guinée équatoriale verse une subvention à, à la presse et que le Gabon n'en fasse pas pareil. Tout de suite il prendra sur lui de verser cette subvention d'abord de 250 millions euh, tirés des fonds de la présidence de la République parce que nous étions en, exé en cours d'exécution du mandat et donc après il fera inscrire lui-même un conseil des ministres, dans la loi de finances de l'État, la subvention qui était de 500 millions à l'époque. Nous l'avons entraînée et lorsqu'Ali Bongo arrive au pouvoir, elle descend à 300 millions, euh, elle devient à la limite des fonds politiques. Michel Philippe l'a dit tout à l'heure, un certain nombre d'organes de presse dont nous seront éliminés de cette subvention par le ministre de l'époque à l'être divisé qui estimait que les journaux, il n'était pas question pour lui de donner la subvention aux journaux qui critiquent le chef de l'État. Euh, je crois deux fois nous étions éliminés la troisième fois le chef, euh, le directeur de cabinet de l'époque à estimera qu'il euh, ne fallait pas écarter certains même si on critique le chef de l'état on participe à l'expression démocratique et il va nous la payer à la présidence de la république donc euh, aujourd'hui on dit elle est présentée comme euh, un don, ce n'est pas un don je dis bien c'est pas un don c'est quelque chose qui est donné à la presse comme elle est également versée aux syndicats et aux, aux, aux partis politiques Malheureusement, c'est elle qui fait le plus de bruit au niveau de la République. Elle est partie de 150 millions à 300 millions, de 300 millions à 100 millions aujourd'hui. Alors, vous avez d'un côté, la subvention qui a diminué, mais les organes de presse qui ont augmenté, parce que à côté de la presse écrite, c'est ajouté la presse en ligne qui, part, qui, part, qui, part, qui partage, qui se partage cette misère-là la limite et qui fait en sorte que ça ne représente pas en réalité euh, grand-chose pour pouvoir tenir la route. Mais et de l'autre veux... côté, oui. nous demandons à l'État moi particulièrement je dis Il faut la tuer pour donner la publicité oui. Tout à l'heure vous avez dit Le chef, le, le ministre s'est comporté un bon père de famille en la donnant à tout le monde Le ministre n'a pas donné à tout le monde Le ministre a donné à ceux qui ont fait la demande Même ceux qui n'avaient pas Qui ne remplissaient pas les critères oui. Oui. Et ça a quoi Ça a une sorte de frustration chez ceux qui estimaient que nous existons en tant qu'organes de presse Mais comme nous ne remplissons pas les critères Donc les fameux deux ans d'existence Nous ne la demandons pas qui voulaient être à règle avec la loi. Ils ne l'ont pas eu. Lorsqu'ils apprennent que les autres qui ont quand même fait la demande, alors qu'ils ne remplissaient pas les critères, l'ont eu. c'est une sorte de, de frustration. Le ministre aurait dû à, à partir de, des frustrations des uns et des autres, dire on ne donne pas cette fois-ci, on va appeler tout le monde pour dire qu'on donne à tout le monde. Et à ce moment-là, ceux qui n'avaient pas posé les dossiers avaient la liberté de les déposer et avoir accès. Or, lorsque vous donnez à Pierre, parce qu'il a déposé son dossier, vous ne donnez pas à Paul, vous, en fait vous pensez créer, régler un problème ou vous, vous, vous créez un autre mmh. Mais justement est-ce qu'aujourd'hui ça ne peut pas être un instrument qui va justement gêner dans la dépendance dans l'indépendance de, de, des médias puisqu'aujourd'hui on se rend compte que euh, tout le monde s'accroche là, tout le monde aimerait bénéficier et une fois qu'ils qu ont ils parlent en bien de la personne qui a ça devient pour eux une sorte de bienfaiteur Est-ce oui. que ça, ça n'altère pas l'indépendance Bien sûr que ça altère l'indépendance C'est ça aussi, Michel, le disait tout à l'heure La qualité des, des professionnels du média ouais. Il se trouve que vous vous levez un matin Vous créez votre média en ligne Et vous vous dites journaliste ouais. Vous n'avez pas été formé à une école de journaliste ouais. Vous n'avez pas Nous été formé par euh, de. des journalistes ouais. Je vous dis, c'est vrai je rentre là-dedans En 94, 94, 94, comme militant ouais. Ouais. Mais je suis passé à plusieurs écoles École de Pierre Amouremba, école de Krigorim Bamitsa, école de Raphaël Toutoncor. Pour, pour ce dernier nom, j'ai passé 10 ans de ma vie à apprendre chez M. Raphaël Toutoncor. 10 ans. Mm. Donc lorsque je deviens patron de presse, c'est que on ne peut pas dire qui est celui-là. Mm. Parce que j'étais formé à la bonne école. Mm. Mais vous sortez de l'université le matin, mm. euh, quelqu'un vous donne un peu de moyens, vous avez votre journal et votre téléphone, vous avez la connexion internet, vous êtes patron de presse. Pas journaliste, patron de presse. Mm. Je vous jure, vous, vous regardez dans la presse en ligne poser la question à plusieurs, vous êtes sorti de quelle rédaction Il vous dira non, j'ai créé mon journal, je suis patron. Voilà les lettres. Donc, pour celui-là, pour peu qu'on lui jette quelques miettes, mais pour lui, c'est un don, qu'est-ce que vous voulez Il est obligé de dire merci à celui qui lui a fait le don, puisqu'en réalité, il ne mérite pas. C'est ça la réalité que nous avons aujourd'hui. C'est pourquoi je dis, il faut arriver un jour qu'on assainisse. Il y a un peu de désordre dans Alors, la profession. Cela nous amène justement à aborder ce volet, hein, euh, l'éthique, la profession. Oui, marie vous voulez... non, en fait, je voulais juste ajouter qu'est- il ne s'agit pas de la régularisation, métier de la communication qu'on va en parler tout à l'heure. Il s'agit peut-être de cela. Mais c'est pourquoi je dis, il faut que l'État regarde et regarde bien. Il ne faut pas comprendre prenne des lois à la tête du client. Lorsque le, le nouveau code de la démocratie et de la communication a été pris, mmh. il a été pris à la tête du client. Il fallait faire mal à une certaine presse. Mmh. Il a été pris à l'époque par le ministre à l de Lévisé. Et je vous jure que lorsque nous avons créé l'OPAM, Alain Claude, finalement, a, refusé, a regretté d'avoir cette loi. Parce qu'au dernier moment, nous avons travaillé bien. Si bien que, lorsqu'il a viré des ministères de la Communication, nous y allons vers la réforme de ces textes pour enlever, expliquer des textes, ce qui n'était pas très bien. Mm -hmm. Mais également, tout ça par de la subvention, elle est de 100 millions aujourd'hui au Gabon. Je dit le texte, c'est de 500 millions. En plein en COVID-19, le Gabon donne 100 millions au moment où le Sénégal qui n'est quand même pas plus riche que le Gabon, donne 2 milliards, je dis bien 2 milliards. Je crois que c'est le jour et la nuit. Un internaute, vous qui êtes câblé sur le média nous avions pour échanger sur ce thème l'information comme un bien public, un représentant du ministère de la communication, la direction générale notamment, il s'agissait donc de Macao Raphaël, euh, et de M. Guy-Pierre Bitégué qui représentait l'OPAM qui est le président de l'OPAM donc l'organisation patronale des médias et euh, aussi du doyen dans la communication un aîné dans la profession euh, nous avons bénéficié de son expertise tout au long de ce, ce, cet instant il s'agit bien évidemment de Michel Philippe Mzé. et j'avais avec moi pour m'accompagner dans cette mission donc Marie-Ange Yénaud et nous vous remercions de nous avoir suivis avec le plaisir de vous, trouver, de vous retrouver la prochaine fois dans un autre cadre. Merci. Au revoir.